MINI-AFFIRMATION Bienvenue à MINI-AFFIRMATION. Ici, on se donne des compliments. Sais-tu ce que c'est une affirmation? Et bien, Une affirmation, c'est quand tu donnes un compliment à toi-même. On essaie ensemble? Super! Allez, inspire avec moi. On inspire... Et on expire... Et on dit à voix haute, «J'ai un grand cœur. Plus fort! J'ai un grand cœur! Encore plus fort! J'ai un grand cœur! Bravo! Et là, on le dit doucement. J'ai un grand cœur. Plus doucement. J'ai un grand cœur. Et on chuchote. J'ai un grand cœur. Et là, on le dit dans notre tête. Encore une fois. Et une dernière fois. Ça fait du bien, les affirmations? Ah oui. Passe une super belle journée et à la prochaine.